Hello, coucou les amis Bon, je vous fais une vidéo, j'ai beaucoup de routes et j'ai beaucoup de choses à partager, donc je me dis, bah, je, peux, je peux enregistrer comme ça. Euh, je vais vous faire une vidéo en fait qui, euh, qui me tient à cœur sur, euh, sur la liberté. Il y a aujourd'hui euh, des, des, des processus, des, euh, comment dire, des lois carrément liberticides qui sont en train de se mettre en place dans différents pays. Et... Euh, Qu'aujourd'hui, c'est l'heure du choix, c'est vraiment l'heure du choix de savoir comment je vais faire pour être vivre demain et être libre demain surtout libre de mouvement, libre de penser, et la liberté de mouvement est très importante, on se rend pas compte nous en, en Occident en Europe, aux états unis parce que bon, on a une certaine liberté de mouvement et une facilité à quitter nos pays euh, grâce au passeport, voilà qui, où on est des privilégiés par rapport à d'autres pays hein, où c'est très compliqué dans certains pays asiatiques ou africains de quitter le pays hein, d'avoir les autorisations, ils ne les ont pas et nous on a, on a, on, on a cette habitude-là et on ne se rend pas compte à quel point là c'est en train de se resserrer et que les, les, c'est en train de se refermer. Donc je crois que c'est vraiment l'heure du choix et il euh, n'y a pas 50 situations. Pour moi, il y a soit euh, la majorité des gens qui sont euh, dans euh, la peur et la titanie. Et donc là, ils sont figés comme un animal devant ces phares euh, de voitures qui arrivent et ne sachant quoi faire, ils s'arrêtent, ils se figent, ils sont déconnectés de même par la peur. On ne pourra rien faire par rapport à ces personnes-là. Euh, ça sert à rien d'essayer de les secouer quelque part. Glissez-leur des impôts si vous voulez, mais surtout ne dépensez pas d'énergie là-dessus parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être vous en adéquation avec vous, d'être aligné, d'être en paix avec vous-même et de savoir ce que vous, vous devez faire pour pouvoir traverser ce chaos actuel euh, qui est individuel, qui est sociétal, qui est collectif, euh, qui est planétaire, avec le maximum de pain intérieur. Et retrouver sa liberté, ça passe par là. Donc, il y a deux choix. Soit vous dites, mon pays est en train de euh, sombrer dans une euh, dictature à grands pas. Et donc, ça fait plusieurs années hein, que dans, dans plusieurs pays, c'est comme ça, et notamment la France, hein, les plans multipirates pirates qui sont en, en place, euh, voilà, où les, les libertés sont en, en chute libre. Et soit vous dites, j'y crois pas, je crois pas que les citoyens vont se réveiller, qu'on va être assez nombreux, qu'on va pouvoir sauver ce pays-là. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est fuir c'est partir. Et euh, il va falloir vous lancer dans euh, l'expatriation et trouver un pays euh, ou un système international qui va vous permettre de euh, garder de la liberté. Donc ça, c'est vraiment un gros processus. Ça enclenche beaucoup de choses en termes de développement personnel, de, de restructurer son système financier. Euh, pour être là-dedans, moi, depuis euh, 4 ans, Donc, je n'ai pas attendu le coronavirus. Il y a plein de motivations qui fait que je suis parti. Non pas, je ne croyais pas à la France mais euh, des appels intérieurs beaucoup plus forts, euh, je vous recommande une formation, celle de Charles de Ripper, qui s'appelle les 3 S, euh, qui vous donne les moyens réels de euh, le moins vous, de réussir le moins vous planter dans ce processus d'expatriation et de choisir avec parcimonie votre pays. Donc si vous êtes dans ce chemin-là, deux sources d'informations qui vont énormément vous aider pour comprendre comment on, on gagne en liberté en s'expatriant, c'est la liberté et de profiter du meilleur de chaque pays. Donc c'est très, très particulier. Il y a la formation de Charles D. Ripper et il y a également un site qui s'appelle libre .fr ou .com, je ne sais plus, qui est en fait une adaptation française d'un site anglais qui s'appelle taxfree.today euh, où euh, c'est un Allemand qui a mis ça en place, qui avait, qui a voyagé dans quasiment tous les pays du monde et qui vous explique. Comment vous expatriez, donc le système des 5 drapeaux, des 13 drapeaux, où monter vos sociétés, où monter vos comptes en banque offshore, euh, comment euh, vous émigrez dans un pays, bref, vous avez énormément d'informations. Si vous êtes dans cette vision-là, allez-y, renseignez-vous, il n'y a pas beaucoup de temps devant nous pour mettre en place. Je parle de quelques années avant que ça se durcisse énormément dans un certain nombre de pays et que ça devienne impossible de les quitter. Euh, si par contre, vous pensez que il peut se passer et que votre place est en France et que c'est ici que vous devez agir, alors réveillez-vous. Alors très sérieusement, réveillez-vous et la désobéissance non violente s'impose de fait. Il n'y a pas le choix, il va falloir réfléchir à se dire comment vous pouvez agir sans, en minimisant les risques et par contre en optimisant euh, le potentiel de liberté. Donc il y a des actions juridiques qui sont en cours. Je vous renvoie vers la fondation de Jean-Jacques Ravcoeur, vous allez trouver des, euh, des références par rapport aux actions et aux avocats juridiques. Et puis, je vous invite, vous invite énormément, dans un premier temps, avant d'agir, de partir tête baissée, de réfléchir. De réfléchir et d'avoir des, des, des arguments, euh, et surtout que vous, vous vous rassurez dans votre légitimité à agir et être dans la désobéissance. Ce que j'entends par là, c'est premièrement, informez-vous et. Trouver les chiffres et les sources, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes sous la vidéo, euh, comme quoi en fait le Covid-19 est une énorme arnaque, il n'y a pas eu plus de morts. Donc c'est un, un, un gros all-in, un, un gros coup d'état mondial, ça nous montre simplement à quel niveau la corruption mondiale est en place, euh, parce qu'il n'y a pas eu plus de morts. Donc ça, il y a des chiffres concrets qui nous montrent. Premièrement, dédramatiser la situation. Deuxièmement, euh, voir qu'il n'y a aucune légitimité scientifique et médicale à toutes les mesures qui ont été prises. Donc là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo euh, d'un interview qui a été fait par Jérémy Mercier, il me semble. Il n'y a pas longtemps que je le suis. En tout cas, il y a un Canadien qui a fait une étude très très sérieuse euh, et qui démontre comment le masque, la distanciation sociale, le gant, euh, les, le gel de je ne sais pas quoi, n'ont aucune aucune incidence sur ce type de virus et ne peuvent pas en avoir. Vous ne pouvez pas vous protéger et vous ne pouvez pas protéger les autres avec ces actes-là. Par contre, là, le, je dirais le corollaire, c'est que ça a un effet très négatif. À deux niveaux. Ça affecte votre système de défense immunitaire, vous diminuez votre capacité de respiration et donc là, vous vous exposez à être beaucoup plus sensible aux maladies. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Le terme qui a été utilisé n'est pas anodin, c'est « distanciation sociale ». C'est en train de casser le lien social. Et casser le lien social, les humains ont besoin. C'est un fondement et un droit, et surtout, c'est dans notre nature profonde. D'ailleurs, la seule étude anglaise qui si pour plus de faite sur plus de 75 ans qui montre pourquoi les gens sont heureux, c'est la qualité de la relation sociale. Ne plus être en relation sociale, c'est notre mort assurée de l'humanité. Donc là, il faut bien comprendre l'enjeu de ce qui se passe derrière à, à glisser et à accepter en fait ce type de comportement et ce qu'il montre dans cette étude c'est que en fait en acceptant, ça légitime une mise en place d'une dictature et donc je vous invite vraiment à aller voir cette interview qui est très bien fait euh, qui est très bien montée et qui est très bien argumentée par le scientifique de soi. donc si aujourd'hui vous vous demandez quoi faire prenez votre place, positionnez-vous et décidez de qu'est-ce que vous devez faire euh, et c'est pas forcément lutter, c'est pas forcément tout le monde n'est pas un Thierry casas ou un Jean-Jacques et euh, qui se sent être en lutte et en opposition, je ne crois pas, mais faites, prenez vos décisions et engagez-vous avec vous-même et allez-y, renseignez-vous renseignez et euh, allez-y. Euh, je me suis vraiment posé la question ces deux derniers mois, et surtout là, ces derniers jours me dire, ok, c'est quoi ma place Est-ce que moi aussi, je dois relayer les informations Est-ce que je dois m'engager avec beaucoup plus euh, d'énergie et de temps et de moyens pour diffuser l'information et, et lutter en fait contre les barbaries qui sont en train de se mettre en place et les dictatures qui se mettent en place, d'ailleurs au Canada j'ai bien aimé l'expression d'un des avocats qui, est des, qui parlait de dictature molle et qui démontrait pourquoi c'était déjà une dictature et en France aussi, bref euh, je crois que ce qui est important et je vais vous faire une vidéo là-dessus c'est vraiment d'être à votre place et d'être en paix avec vous d'accord donc euh, d'agir de, de, en adéquation pourquoi parce que moi, par exemple, je pense que ma place, elle est beaucoup plus à créer une fondation pour préserver la forêt. Et ce n'est pas pour rien, parce que euh, je crois que l'avenir ne va pas être simple. Il va être radieux, il va être lumineux dans les années à venir. Par contre, on a une phase de transition qui va être excessivement douloureuse, qui va être comme un accouchement. Et il y a une forme de douleur dans l'accouchement, et on a euh, malheureusement une certaine résistance à souffrir et on ne sait plus faire circuler la souffrance Donc, et, et c'est cette résistance là qui nous met en, en, en porte à faux je reviens pour moi par exemple j'ai une toute petite partie à diffuser des informations c'est un petit endroit où je me sens aligné. avec ça la grande partie c'est la fondation de la forêt pour deux points, premièrement parce que euh, c'est euh, un enjeu majeur écologique et je crois vraiment qu'on a besoin de biodiversité et de retrouver un habitat pour tous les êtres vivants et tous les êtres vivants, je parle des animaux, je parle des plantes, je parle des humains, et je parle des êtres éthériques, des elfes, des fées, euh, et toute la grande famille des, des, des, euh, des êtres de la lumière et des êtres euh, de la nature. Donc ça, je crois qu'on ne peut pas vivre, l'humain ne peut pas vivre sans écosystème écologique, et les piliers de l'écosystème sur Terre, sur cette planète, c'est l'arbre et c'est l'eau. Et moi, je me sens appelé par l'arbre et la forêt, donc je vais y aller. Et puis le deuxième, le deuxième point très important, c'est que je crois dans cette transition douloureuse des sociétés humaines, il va y avoir des îlots de lumière qui se créent et qui vont avoir besoin d'espace pour fonctionner en tribu et en autonomie. Et le fait de créer une fondation et de mettre à disposition des endroits comme des lieux, certains lieux de forêt dont nous ne sommes pas propriétaires, mais dont ce sera la fondation qui sera propriétaire, un peu comme si la forêt était elle-même propriétaire d'elle-même, mais qu'elle met à disposition eh bien, des hectares pour que certaines euh, communautés, tribus, collectifs puissent s'installer et faire des expériences d'autonomie en se déconnectant, en se mettant « off-grain » comme ils disent en, en anglais, en étant autonomes en eau, en énergie, euh, et puis sans école et sans gouvernance, faire des expériences de gouvernance entre nous euh, je crois que ça c'est là où est beaucoup plus ma place alors que si je me dis ah c'est vraiment important oui et oui c'est important ces engagements et les actions qui sont en train de mener dans différents pays, en Belgique, en Suisse pour ceux que je suis un peu c'est très important, mais si je mets toute mon énergie là-dedans ce que je dois créer va manquer à un moment dans le grand plan divin et donc moi j'ai à mettre ma goutte de colibri. Alors, un instant. Euh, je dois tourner là ou là-bas Là-bas. Euh, et ça, c'est important. Et donc, euh, la question suivante, c'est, mais ok, mais comment j'arrive à savoir où je suis Ce que je dois faire Quelle est ma place Restez près de votre cœur. Retrouvez votre paix intérieure. Restez connecté à vous-même. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de partir sur un projet. Euh, ça vous aide à mieux comprendre ce que vous devez faire. Mais l'action est déterminante et rester proche de soi est également déterminant là-dedans. Alors, comment on fait ça En fait, on peut le faire de multiples façons, mais c'est assez simple. Moi, la manière dont je le fais, c'est ancrage en racinement quotidien. pour rester connecté 20 minutes par jour. 20 minutes par jour pour avoir ma boussole intérieure. Très important. Deuxièmement, faites circuler les émotions, vos peurs, vos angoisses, vos tristesses. Allez vous balader en nature, d'accord euh, parce que ça va vous aider à retrouver de la paix intérieure. Euh, il y a un soutien immense de, de la forêt et de la nature pour ça. Donc allez vous balader en nature et faites circuler vos émotions. Euh, si vous êtes un handicapé émotionnel comme moi, je vous invite grandement à, à regarder les vidéos de Tal Chaleur du docteur Christian Chaleur, et vous tapez euh, « Gestion émotionnelle euh, »,« Faire circuler ses émotions avec telle chaleur ». Et il va vous partager euh, gratuitement sur YouTube hein, euh, des vidéos « Comment faire le tigre »,« Comment faire l'ours ». Euh, et, et déjà, ça va vous donner des clés de, pour faire circuler. C'est ce qu'il y a de mieux. Et, et bien, à partir de là, vous allez faire circuler vos peurs, ça va mettre en mouvement, et vous allez pouvoir après, dans votre marche, ou dans votre méditation, ou dans, dans votre contemplation, dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» retrouver de l'inspiration, retrouver de l'intuition bon, je pense que moi je dois faire ça, ok j'y vais je passe à l'action et je me confronte à mon idée, je me confronte à mon intuition, à ce que j'ai capté et je la valide par l'action d'accord, est-ce qu'une fois que je suis dedans ça me met en joie et ça c'est l'élément déterminant qui va vous dire si vous êtes aligné avec vous alors cette joie là, peut-être qu'à côté il y a aussi des peurs, et c'est tout à fait ok mais vous sentez que vous y êtes que là c'est ça et peut-être que dans deux mois, dans trois mois, vous sentirez toujours en joie dans l'action que vous êtes en train de mener. Alors l'action que vous êtes en train de mener, je ne sais pas, moi ça peut être euh, de vous dire ben, je prends du temps à être bénévole pour aider à faire circuler l'information, pour aider à monter une fondation. Et il euh, y a de multiples choses à faire, je, je vais faire une vidéo après euh, là-dessus sur des, des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais donc, cette qualité de retrouver la connexion à soi ne doit pas être parfaite. N'attendez pas d'être un être n'attendez pas d'être à 100% sûr. Prenez les outils que vous avez, reconnectez-vous à vous-même et après passez à l'action et confrontez. Et puis peut-être que vous allez vous dire, non, mais en fait, je suis en train de faire ça, ça parle pas. Euh, ce n'est pas que ce soit dur ou quoi, mais je sens que ce n'est pas complètement simple. Bon continuez un peu pour voir et après changer de cap dès que vous sentez que c'est le moment. Voilà, je vous invite vraiment à, à, à laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de comment retrouver notre liberté. Si vous, vous voyez d'autres axes, moi je vois que ces deux axes-là, hein, soit agir là où on est, soit partir euh, parce que c'est euh, une base sur la liberté euh, de mouvement et donc c'est des, des, des, des, des vraies questions à se poser il y a plein de questions qui se posent derrière hein, en fonction de ce que vous voulez euh, mais si vous avez d'autres orientations d'autres propositions je serais vraiment très heureux de les lire euh, dans, euh, dans les commentaires je vous invite et surtout je vous remercie de prendre soin de votre lumière de prendre soin de vous de rester aligné avec qui vous êtes et euh, de, de faire transpirer votre lumière dans vos actions prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, bye bye